Alors, nous allons commencer cette euh, donc, table ronde euh, du, dimanche, euh, du dimanche matin. Alors, je vais remettre, voilà. Donc, l'idée de la table ronde, on est sur le festival Nice Fiction. Euh, l'idée de la table ronde, c'était parler euh, de la couleur rouge, hein, le thème vraiment au, au sens premier du terme, de la, de la couleur, entre création et, et destruction. Alors, pourquoi entre création et destruction Pourquoi cette ambivalence Parce qu'il euh, a semblé aux organisateurs, aux responsables de la programmation, que selon les différentes disciplines ou les différents profils qu'on pouvait avoir, l'ambiguïté du rouge se retrouvait, aussi bien en art qu'en science, qu'en philosophie éventuellement, et même en politique, hein, puisque le rouge peut être associé aussi à, à des tas de choses. Donc je ne vais pas vous faire un, un catalogue des différents rouges, mais je vais vous présenter les intervenants, et nous allons en discuter ensemble en fonction de leur profil, et en fonction finalement de, du rapport qu'ils ont à cette, à cette couleur. Alors je vais commencer... Donc, par Daniela Rosso, qui est euh, docteur en préhistoire, et qui a travaillé notamment sur euh, la couleur euh, et l'ocre, notamment en particulier, et qui tout à l'heure pourra euh, revenir plus longuement sur les différentes étapes de, de son parcours. Donc c'est notre préhistorienne, elle va nous parler peut-être des origines euh, de la couleur et de la place de la couleur rouge dans, euh, dans l'histoire de l'humanité. Ensuite, euh, Franck Seissy, qui, euh, oui, euh, hein, voilà. qui, est, qui est artiste, et qui est l'un des artistes invités euh, du festival. Alors il travaille un petit peu, peut-être un petit peu moins sur la couleur rouge en tant que tel, mais en tant qu'artiste, il va évidemment nous parler de son rapport à la gamme chromatique, euh, éventuellement au noir et au blanc aussi, et le rapport qu'il a avec ce, ce que le rouge peut provoquer euh, de façon visuelle dans, dans le rapport à l'œuvre d'art. Donc merci d'être là aussi, Franck. Ensuite, on a Jean-Luc Gautereau, qui est philosophe, agrégé de physique aussi, de mathématiques, de mathématiques pardon, et de, ouais, de mathématiques, qui est l'un des, des intervenants fréquents de Nice Fiction, très bon connaisseur aussi de l'imaginaire, en particulier de, de l'histoire des, des utopies, et il est dans cette table ronde pour tout un tas de raisons, et notamment pour le rapport qu'il va nous apporter dans la signification politique et philosophique du rouge, en particulier, à partir de certaines citations d'auteurs d'utopie, notamment du 19e et du 20e siècle, on va en reparler. Donc merci d'être là aussi, Jean-Luc. Et enfin, donc Florentin Millour, qui est astronome à l'Observatoire de la Côte d'Azur, c'est ça Voilà, et qui travaille en particulier sur sur les étoiles, et donc sur la différente gamme de, de couleurs des étoiles. J'espère qu'on parlera de la mort du Soleil, peut-être, qui deviendra peut-être une géante rouge, on verra. Et puis des différentes, voilà, des différentes catégories d'étoiles, et ce que le rouge peut aussi évoquer en termes d'astronomie, voire d'astrophysique. Donc merci à tous les quatre d'être là. Alors, peut-être ce qu'on pourrait faire, c'est euh, je vais vous faire réagir sur une première image, et on va peut-être commencer avec Daniela. Pas simplement parce que Daniela est et la femme de la table ronde aujourd'hui, mais simplement parce que dans l'ordre simplement chronologique, il me paraît que commencer par la préhistoire est une bonne chose. Alors je voudrais peut-être avoir la réaction de, de Daniela sur cette main négative, et puis plus largement me dire, nous dire à nous tous quelle est pour toi l'importance du rouge dans les études de, de préhistoire. Tu as un micro juste là. Alors là on voit une main négative qui vient de la grotte Chauvet, si je ne me trompe pas. Euh, donc, comme vous voyez, oh, mon téléphone, pardon. <rire> Alors, euh, le rouge a une grosse importance en préhistoire parce que c'est vraiment parmi les premières couleurs qui ont été utilisées. Donc, quand on pense à la préhistoire, on pense automatiquement au, au bisons, aux mains négatives et tout ça. Et c'est presque toujours en rouge ou en noir ou peut-être en jaune. Donc, le rouge avait vraiment une importance, comme aujourd'hui d'ailleurs, le rouge a une grosse symbologie. C'est vraiment une, la couleur par excellence, très chargée en symboles. Euh, en, en métaphore, etc. Et pendant la préhistoire, c'était sans doute la même chose, parce que les personnes qui ont, qui ont peint ces choses-là, cet art, étaient des homo sapiens pareils que nous, ils avaient la même façon de penser que nous. Donc, euh, donc voilà. C'est euh, Pourquoi ils utilisaient le rouge concrètement Peut-être parce que c'est une couleur qui est très présente dans la nature, les oxydes de fer se retrouvent un peu partout, euh, mais aussi sans doute parce que c'est une couleur vraiment qu'on qui, qu voit directement, qui est vraiment... Euh, tape directe, donc euh, peut-être pour ça ils utilisaient le rouge également, peut-être pour symboliser le sang, peut-être euh, on ne sait pas vraiment. Mais voilà, donc c'est parmi les premières couleurs qui sont utilisées par l'homme, d'où euh, l'importance. D'accord, et dans tes recherches en, en préhistoire, euh, cette, euh, ce, ce rôle de la couleur se retrouve, comment tu retrouves les, les pigments, comment ça se passe, est-ce que vous faites des analyses euh... Euh, par exemple, comment tu retrouves l'origine des pigments Est-ce qu'il y a moyen de dater précisément les choses ou euh... Euh, Oui, alors bien sûr, dans les sites archéologiques, on cherche euh, la présence d'oxydes de fer qui ont été utilisés par l'homme. Et on sait qu'il y a euh, beaucoup de sites qui ont livré des oxydes de fer depuis le paléolithique inférieur, c'est-à-dire depuis euh, autour de 300 000 ans avant le présent. Donc c'était bien avant l'apparition d'Homo sapiens, en fait, depuis Homo erectus. L'homme de Néandertal également utilisait l'ocre. On ne sait pas exactement pour quelle fonction, si c'était des choses symboliques, si c'était des, si des choses fonctionnelles, si c'était les deux mélangés. Mais la réalité, c'est que l'homme, euh, bien avant Sapiens, utilisait déjà le rouge. Et on, on l'étudie en le cherchant dans les sites archéologiques, parce que ça laisse des traces matérielles, heureusement, euh, en faisant des analyses physico-chimiques de différents types, en faisant des analyses technologiques pour comprendre s'il y a des traces de modifications, comment il traitait l'ocre. Et, euh, et pour comprendre quelle était la fonction de ce matériel-là. Donc ce serait un peu peut-être la, la première couleur de l'histoire de l'humanité. On pourrait parler de l'aube rouge de l'humanité, finalement. On pourrait dire ça, oui. D'accord. Je crois que ce terme-là, c'est peut-être pas tout à fait ce terme-là, mais il me semble que dans Renier-né, dans la guerre du feu, il y a, il y a quelque chose de cette... Euh... Je n'ai pas eu le temps de faire, je voulais faire la recherche euh, statistique, simplement dans la guerre du feu, de voir la, les, le nombre d'occurrences du rouge. Je n'ai pas eu le temps de le faire, mais il me semble que c'est une couleur qui est vraiment associée. Et ce que je trouve touchant, c'est que l'aube de l'humanité, elle n'est pas en noir et blanc. Vous voyez, parce que souvent, quand on parle des, des anciennes époques, on imagine que tout était en noir et blanc. Et là, on est sur quelque chose qui est vraiment de l'ordre, voilà, du, du magique pour moi. Il y a un côté magique du rouge, mais qui évidemment euh, était utilisé à différentes. Et est-ce qu'il y avait des dernières choses Est-ce qu'il y avait des couleurs aussi anciennes que le rouge qui étaient faciles à produire pour les hommes préhistoriques, est-ce que, par exemple, on trouve des bleus, des verts Des bleus, des verts, pas tant que ça. On trouve des jaunes, euh, l'ocre jaune, oui. fait à base de gotite qu'on trouve aussi très souvent dans la nature, mais qui se conserve moins bien. Donc peut-être le fait qu'il y ait moins de jaune vient d'une conservation euh, différentielle, d'une question de que ça ne s'est pas bien conservé. On retrouve le noir, parce qu'il y a le manganèse, le charbon également qui peut s'utiliser. Et, euh, et à peu près c'est ça, après les rouges beaucoup de, le rouge a beaucoup de, de tonalités, donc on retrouve depuis le pourpre jusqu'à un marron, donc euh, il y a vraiment une grosse, euh, une grosse palette de couleurs à partir des oxydes de fer euh, et de l'hématite. D'accord, merci. Merci beaucoup. Alors on va passer à Franck, on fait un premier euh, tour de table, hein, puis après on attend vos questions. Alors Franck ici, donc qui est un des, un des artistes invités, alors comme vous le voyez à l'écran... Euh, ça devrait se voir sur la caméra aussi le rouge est clairement la couleur dominante du okay. travail de, de Franck donc je, je m'interroge okay. <rire> sur ton rapport au rouge en tant qu'artiste et, euh, et, euh, et au, au delà de ça bien sûr ton rapport à la couleur en général bon après, en, en, en tant qu'artiste moi c'est vrai que j'ai laissé tomber la couleur depuis très longtemps parce que le noir et blanc c'est déjà bien assez compliqué si en plus il faut rajouter la couleur c'est une démarche particulière mais après par rapport à à la gamme chromatique et au rouge. Euh, le rouge, c'est vrai que c'est une couleur qui déborde. C'est une, enfin, une couleur qui va au-delà de ses, ses propres frontières. Euh, euh, c'est une couleur qui est dynamique. C'est une couleur qui accélère le processus, qui précipite même le processus. Mm. Euh, autant il y a des couleurs qui, qui auraient tendance à ralentir. Je pense à des bleus, des choses comme ça. Euh, le bleu, euh, le, le rouge... Euh, y compris dans des verts euh, clairs, c'est une couleur qui a tendance à être très, très, très, très, très dynamique. D'accord. En, en termes de symbolique, tout ça, je ne sais pas trop. Mais... Tu, tu, la couleur n'est pas forcément, pour toi, un déclencheur... Euh, quand tu dis qu'elle est dynamique, c'est-à-dire, est-ce que c'est un déclencheur d'idées, d'imaginaire Ou est-ce que... Non, ce n'est pas, pas, pas forcément le, le, la couleur. Ce n'est pas vraiment un déclencheur de l'imaginaire, pour moi. D'accord. Maintenant, euh, le... Dans le noir et blanc, il y a toute la notion des contrastes et des clairs-obscurs. Ouais. Il y a énormément, énormément de choses à dire. La couleur, elle n'est pas forcément utile. Elle ne rajoute pas forcément, selon moi en tout cas. Euh... D'accord. Et euh, par rapport à ton travail d'artiste, en fait, est-ce que tu as commencé par la couleur et tu es venu au noir et blanc Ou dès le départ, ça a été, euh, ça a été plutôt de noir et blanc et... Est-ce que c'est que tu continues à explorer euh... Oui, alors paradoxalement, j'ai toujours voulu faire de la couleur. D'accord. voulu être peintre d'abord, et puis j'ai fini progressivement par abandonner la couleur il y a un peu plus d'une vingtaine d'années. D'accord. Euh... Tu peins depuis à peu près euh, combien de temps euh... Je peins depuis que je tiens un pinceau. D'accord. Mais... mais euh... Mais la couleur, oui, c'est devenu quelque chose de compliqué. Bon, alors après, euh, euh, au-delà au du simple goût et envie de peindre, il y a aussi le, le, les, des questions techniques et euh, organisationnelles. C'est que la peinture, ça demande beaucoup de place. Ils font un atelier, les, les pigments, etc. C'est cher. Le noir et blanc, c'était une solution de simplicité. Dans une situation qui n'était pas évidente, c'était euh, ce qu'il y avait de plus logique à faire. Maintenant, j'ai bon, toujours envie de reprendre la couleur, un jour peut-être, mais... Euh, est-ce que par exemple un festival comme celui-là, où tu es invité, où tu, tu, tu croises et tu rencontres des personnes d'horizons très différents, est-ce que par exemple ça, ça déclenche ton imaginaire, ça déclenche des envies de tableau, indépendamment du rouge, hein, je parle en général en tant qu'artiste, est-ce que ça t'apporte quelque chose d'être là avec des, des, des personnes d'horizons différents ou des artistes qui travaillent de la couleur comme Nicolas par exemple euh, oui, bien sûr. Ça, c après, ce qui déclenche l'inspiration, ça peut être plus des situations que des rencontres, parce que c'est finalement un processus assez solitaire. Et euh, c'est plus à l'intérieur de soi que les choses se passent, je pense. Maintenant, euh, voilà, les rencontres, ça nourrit tout ça aussi. Donc, bien C'est toujours intéressant. Bien sûr. Est-ce que tu veux nous commenter ou nous, nous montrer une, une œuvre en particulier Je me suis mis sur ton site. Est-ce qu'il y a une œuvre auquel, à laquelle tu tiens euh, sur le fusain peut-être je sais pas ou... moi j'avais mis celle-là en, en titre de table ronde mais euh, parce qu'il y avait de l'écrit tout simplement euh, dessus euh... je sais pas si c'est celle-là qui est la plus euh... est-ce qu'il y en a une en particulier peut-être euh... les pages de livres, oui les pages de livre, ça fait très longtemps c'est quelque chose que j'ai aimé m'approprier parce que euh... Il y a déjà une trame, il y a déjà une histoire, il se passe quelque chose. Le papier l'a déjà vécu, il a une odeur. Il n'y a pas l'angoisse de la page blanche aussi de se demander qu'est-ce qu'on va faire parce qu'il y a toujours quelque chose qui surnage et qui provoque euh, ou pas une inspiration, mais c'est... Euh, c'est le côté vivant un peu du, du support qui m'intéressait. Ouais. Quand tu travailles avec un, un texte comme ça, euh, euh, tu, tu discutes, euh, tu, vas dis, tu vas échanger avec l'auteur, euh, comment ça se passe Parce qu'il y a beaucoup d'auteurs maintenant hein, qui, qui font des, des, des partenariats avec des illustrateurs, avec des, des artistes. Euh, tout à l'heure on parlait avec Jim Tag de, de livre qu'il vient de faire avec Jacques Barbéry hein, qui s'appelle « Smooth Symphonie ». Est-ce que ce travail-là euh, était familier Au départ, non. Euh, parfois, il pouvait se passer quelque chose avec le texte qui était à Mais bon, les livres choisis, bien souvent, sont des livres récupérés dans les rues, qui étaient destinés à aller au pilori, qui n'ont pas forcément un intérêt, ou alors en, avec lesquels je suis en complet désaccord. Donc, euh, je n'ai pas de scrupule à, à les détruire. Donc, à la base, non. Mais, euh, mais par la suite, c'est vrai que l'échange entre l'image et les mots, euh, ça donne envie de, de, de faire d'autres choses, des, euh, de faire des illustrations avec des textes, peut-être, ou... D'accord. Ok, et puis, euh, si une année, on fait un Nice-Fiction noir et blanc, tu promets de venir avec une toile rouge. <rire> D'accord. Okay. <rire> ok. Alors, maintenant, on va passer, et on, je te rendrai la parole après, hein, évidemment. On va passer à donc Jean-Luc Gautereau. Alors, pour Jean-Luc, euh, j'ai ciblé... Euh, quand on a préparé la table ronde, il, il, il m'a dit, euh, voilà, moi, je, je pourrais éventuellement parler de ça et donc euh, vous avez ici une citation de Yevgeny Zamiatine, hein, qu'il va vous présenter lui-même. Hein, on va juste lire la citation et puis je vais lui laisser la parole. Euh, « La loi de la révolution est rouge, brûlante, mortelle, mais cette mort signifie la naissance d'une nouvelle vie, d'une nouvelle étoile. Et la loi de l'entropie est froide d'un bleu de glace, comme les espaces interplanétaires infinis et glacés. » Ce qui fera parfaitement le lien tout à l'heure avec, euh, avec Florentin. Alors, la loi de la Révolution est rouge, comment, euh, comment tu envisages cette, euh, ce jeu sur la couleur et, et la philosophie oh, bah, la, lo la loi de la Révolution est rouge, ça ne renvoie pas spécifiquement à Zamyatin, d'ailleurs je pense qu'il reprend quelque chose qu'il euh, qu vit, puisque euh, c'est un auteur qui, euh, qui, qui connaît la Révolution russe, qui participe à la, la Révolution de 17 qui participe avec euh, enthousiasme, mais euh, qui, euh, qui voit justement euh, avec tristesse, avec chagrin, avec peur, cette révolution se, euh, se figer. Et euh, il y a donc dans, dans son œuvre, enfin dans la citation que je vous ai donnée, mais aussi dans son ouvrage qui est le plus connu « Nous autres euh, », récemment retraduit sous le titre de, de « Nous cette, », euh, cette opposition qui revient assez souvent entre deux couleurs qui en fait sont mortelles, mais sont mortelles d'une manière euh, différente. Il y a le bleu qui est le symbole dans « Nous », de l'état unitaire ou unique suivant la, la traduction euh, cet état valorisant euh, un bleu cristal un bleu diamant donc quelque chose de, de complètement euh, inerte, froid, euh, mort et euh, de l'autre côté on en parle moins parce que nous est surtout connu pour son aspect euh, dystopique mais certains euh, êtres humains ont échappé en retournant à l'état sauvage au euh, contrôle de euh, l'état euh, unitaire et quand on les voit dans le roman euh, Zamiatine insiste beaucoup dans, la, dans sa description sur euh, leur côté bigarré mais en mettant vraiment euh, l'accent sur le, le rouge il y a un son rouge qui coule dans leurs veines bon évidemment il y a le même son rouge dans les veines dans la veine des, des gens de l'état unitaire, mais là-dessus on n'insiste pas, ce qui compte c'est vraiment la, la vivacité que manifeste leur rouge vivacité qui est en même temps aussi déjà une, euh, une destruction parce que le rouge c'est indiqué dans le roman, c'est aussi le, le rouge du, euh, du feu quand euh, I, qui est euh, l'une des héroïnes opposantes à l'État unique, parle au héros qui est né au début euh, partisan, elle, elle dit que il faut détruire. Elle lui dit qu'il faut détruire tout ce, euh, tout ce que vivent les citoyens, les numéros de l'État unique, et qu'il leur faut apprendre à adorer le, le feu. Donc là encore, on a cette image du feu, de la rougeur, du, euh, du feu, qui est lié à la destruction, mais qui en même temps est lié à la, euh, à la vie. Et c'est ce qu'on a aussi donc, dans, euh, dans cette citation, euh, la loi de la révolution est rouge, brûlante, mortelle, mais euh, contrairement donc, au bleu qui est mortel, mais, euh, mais d'une mortalité qui est définitive, le rouge c'est une mort qui euh, annonce une euh, renaissance. Cette mort signifie la naissance d'une nouvelle vie, d'une euh, nouvelle euh, étoile. Bon, je pourrais parler encore euh, longuement sur le rouge et sur l'histoire politique du rouge, mais peut-être pour faire aussi un, une liaison avec l'intervenant euh, suivant, euh, je précise que cette citation est extraite d'un article que Zaniatine a écrit en 1923 qui s'intitule « Littérature, révolution, entropie et autres questions ». Donc, « Anthropie », on le voyait déjà, je crois, dans la citation, mais euh, oui. c'est pour insister, ce n'est pas simplement quelque chose d'anecdotique, c'est vraiment un article dans lequel il, euh, il développe, en utilisant cette image du rouge, une théorie générale de la euh, révolution comme mort et comme renaissance, Théorie générale, parce qu'il insiste sur l'idée que ce qu'il écrit s'applique aussi bien au domaine de la littérature que des arts, que de la politique, que de la religion, que de la science. Et le rouge comme une constante anthropologique, quelque chose qui serait toujours associé à finalement la destruction puis la renaissance Alors, euh, il, ne, il ne se prononce pas, et je ne me prononcerai pas sur le fait que ce soit une constance anthropologique. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui est le, le cas pour lui. Sa vision du rouge, c'est vraiment la, la destruction, mais une destruction très créatrice. Et, euh, et sans laquelle il n'y a pas de, de création. Sans le rouge, sans la révolution, il y a la mort et il n'y a que la mort. Avec le rouge... Il y a la mort, mais c'est la mort de l'ancien qui permet au nouveau de croître et de se développer avant de devenir bleu, avant de, de s'apaiser, de devenir rose d'abord, euh, fade, et, euh, et finalement glacé à ce moment-là, une nouvelle, euh, une nouvelle ré euh, révolution, un nouveau euh, feu de la lave à nouveau doit surgir de la terre et euh, bouleverser euh, l'état de choses existantes. Vous voyez comme quoi Jean-Luc est aussi poète. Hein C'est Zagnettine. Oui, mais enfin, de la façon dont tu en parles, elle est très belle. Euh, et je souligne l'association avec le feu, hein, le parallèle avec le feu qui dévore, qui consume, et en même temps qui permet sur les cendres de créer un, un nouveau monde. Effectivement, on pourrait renvoyer au feu de la préhistoire, à la maîtrise du feu des, des premiers hommes, qui est aussi le feu destructeur, mais aussi le feu qui réchauffe, qui éclaire, qui change... Complètement les rythmes de vie, etc. Alors pour l'instant, oui. On, la je prie. on pourrait aussi euh, renvoyer, c'est ce que tu dis, qui nous sert, à l'image qui est plus anarchiste que communiste, mais à l'origine c'était le même mouvement du euh, du grand soir, la vision euh, bakouninienne de, de la révolution. C'est aussi cette destruction qui est nécessaire pour la, la création d'un monde nouveau. Et on imagine assez facilement dans les descriptions que, que fait Bakounine de ces développement des passions destructrices nécessaires pour la mise en place du système nouveau que le feu embrase la vieille société. Très bien, merci beaucoup. Alors, du feu de la révolution, on va passer au feu des étoiles. Avec euh, des différences évidemment que tu vas euh, que tu vas nous expliquer, tu vas nous donner ton ressenti. Alors j'ai pas trouvé euh, de géante rouge, mais euh, j'avais choisi euh, une nébuleuse. Voilà. Euh, le rouge est souvent ce qui est, enfin en tout cas pour moi, je vais je vais le dire comme ça, hein, parce que c'était pour ça que j'avais voulu cette table ronde. Pour moi, le rouge, quand je parle d'astronomie, voilà, c'est souvent la couleur que je préfère voir dans l'astronomie. La, dans la, dans c'est très symbolique, ça porte tout un tas de, de, de, de, de voyages, etc. Et puis, ça porte aussi vers la mort des étoiles, parce qu'on imagine toujours la mort du Soleil. Enfin, on nous raconte ça depuis qu'on est tout petit. Donc, euh, quel est ton rapport en tant qu'astronome à ce rouge des étoiles, à ce feu des étoiles Alors, euh, avant d'aborder euh, cette question... Okay, pas. Si, ça oui. euh, le, ce qu'il faut savoir c'est qu'en en astronomie et en astrophysique euh, on s'intéresse à toutes les couleurs euh, donc euh, on, on peut étudier des objets qui, sont, qui vont du bleu vers le rouge en passant par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et on va au-delà de, de ça puisqu'on peut aussi aller après le rouge vers l'infrarouge le, euh, et les ondes radio et de l'autre côté, euh, au-delà du bleu il y a l'ultraviolet euh, et euh, les rayons X et les rayons gamma. Euh, donc en fait, le, le spectre euh, qui nous intéresse est plus large que, que le spectre des couleurs qu'on connaît euh, euh, classiquement. Alors sur cette, euh, sur cette image, ce qu'on voit euh, qui apparaît rouge, en fait, c'est principalement de l'hydrogène, euh, qui est euh, le, le principal composant de, de l'univers. Euh, et cet hydrogène, dans, ce, dans ces nébuleuses-là, il va avoir tendance à se, à se concentrer euh, pour créer des étoiles. Euh, et donc, euh, c'est ce qu'on appelle typiquement, hein, ce, ce genre de nuages, c'est ce qu'on appelle des pouponnières d'étoiles. Euh, et à l'intérieur de ces nuages, euh, des étoiles donc, vont se former, qui vont ressembler euh, soit au Soleil, soit être, euh, des étoiles plus grosses que, que le Soleil. Euh, et au moment de leur création, ces étoiles sont rouges. Euh, parce que, alors, on peut, pas, on peut parler de proto-étoiles, ce ne sont pas encore des étoiles, euh, mais euh, le gaz qui va chauffer en se concentrant euh, va... Euh, devenir petit à petit rouge et puis ensuite euh, il va chauffer encore plus et euh, il va changer de couleur alors euh, les étoiles elles aiment bien contredire euh, notre euh, notre intuition euh, puisque en fait dans le monde des étoiles le rouge c'est plutôt une couleur froide euh, ça correspond à des températures froides alors on parlait euh, du feu juste à, avant le feu c'est à peu près à 1000 degrés euh, donc ça apparaît rouge euh, mais une étoile froide c'est plus chaud que ça euh, c'est 3000 degrés typiquement. Et donc ces étoiles vont apparaître rouges euh, à cause de leur température. Euh, mais il y a des étoiles beaucoup plus, euh, beaucoup plus chaudes que ça. On peut aller jusqu'à 70 000 degrés, donc c'est bien bien plus chaud que ça. Euh, et on va passer par différentes gammes de couleurs. Euh, donc les étoiles rouges sont à 3000 degrés, les étoiles qui sont un petit peu jaunes, euh, comme notre soleil, sont plutôt à 000-6 000 degrés. Alors ensuite, il va y avoir des étoiles qui vont être blanches, parce qu'elles émettent dans toutes les longueurs d'onde. Euh, donc celles-ci sont plutôt à 10 000 degrés. Et au-delà des étoiles blanches, eh bien, on a des étoiles qui sont bleues. Et en fait, les étoiles qui sont les plus chaudes sont les étoiles bleues. Euh, et donc celles-ci vont à 30, 40 000, 50 000 degrés. Euh, et donc c'est un petit peu contre-intuitif, euh, puisque nous, euh, sur Terre, on associe plutôt le bleu au froid et le rouge au chaud, euh, alors que dans l'univers, dans le, la, la physique des étoiles, le bleu correspond à ce qui est le plus chaud et le rouge à ce qui est le plus froid. Très bien. Et toi, tu travailles principalement dans, sur quel type d'étoiles alors, moi, je, je travaille sur les étoiles qui sont en fin de vie, euh, donc c'est après euh, Oui, après là, c'est plutôt -là. la naissance, là. Oui, là, voilà. c'est plutôt la naissance des étoiles. Euh, et les étoiles en fin de vie, en fait, euh, sont de toutes les couleurs. Donc, il y en a à la fois des rouges et des bleus. Et donc, moi, je m'intéresse à tous ces types d'étoiles. D'accord. Et les étoiles rouges en fin de vie, c'est ces fameuses... Euh... Euh, géante rouge, qui, fait, qui oui. enfle, c'est ça, c'est ce oui. qu'on. D'accord. Géante et super géante rouge. D'accord. Donc, j'en parlerai. D'accord, on en reparlera tout à l'heure. Alors, merci pour ce premier tour de table. On est au milieu de la, de la, de la table ronde. Donc, moi, j'aime bien les résonances qu'il y a entre vous. Hein. C'est-à-dire qu'à la fois, on voit bien. Finalement, globalement, vous êtes tous passés par le rouge euh, comme création aussi. Parce que le rouge, comme création des premières mains négatives, des premiers projeté sur les, les parois, le rouge pour l'artiste qui est un point précédent euh, le, le glissement vers le noir et blanc et, et le choix d'un contraste comme tu l'as bien évoqué, le rouge de la révolution qui détruit mais crée surtout, qui est, qui est le contraire du bleu comme tu l'as dit chez Amiatine, c'est-à-dire c'est un rouge créatif, et puis bah, le, le, le rouge de la naissance des étoiles puisque tu l'as dit, toutes les étoiles naissent rouges au départ, enfin c'est la première des couleurs, pas forcément la la plus chaude. Alors, est-ce que dans ce premier tour de table, moi j'ai plein d'autres questions, et puis j'ai des images pour les faire réagir, euh, on peut parler de aussi, est-ce que vous avez des, des questions, puisque... ou est-ce que vous avez plus que des questions, finalement, des ressentis à, à apporter à, à cette table ronde, peut-être Nicolas, par rapport à la couleur, oui. puisque, je sais pas, hein, je, je propose, ou Anthony, euh, oui. ou oui. tout. Alors, si tu veux bien euh, descendre, pour euh, que ça enregistre avec le micro... C'est pour euh, la postérité. Voilà. Non, mais je voulais juste euh, avoir une précision sur les naines rouges, en fait. Euh, Qu'est-ce qu'on appelle une naine rouge Parce que c'est une étoile qui meurt, une naine rouge. Euh, les, les naines rouges, ce ne sont pas tout à fait des étoiles. Alors, en fait, ce sont des étoiles euh, un petit peu. Euh, C'est des étoiles qui sont beaucoup plus petites que le, que le Soleil, euh, et en fait qui n'ont pas le, le temps de se réchauffer suffisamment euh, pour euh, atteindre le stade d'étoile euh, normale, on va dire. Et donc, euh, elles restent à des températures basses, et donc elles restent une grande partie de leur vie euh, rouge parce qu'elles sont froides, et elles sont très petites en général. Euh, et. Après euh, cette vie en tant que naine rouge, en fait, on parle de naine brune. Euh, donc, c'est la fin de vie de, de ces étoiles, et là, elles deviennent très très froides, et on ne les détecte plus que dans l'infrarouge ou, ou dans les ondes radio. Oui, c'est vrai. On peut dire aussi que le, le, le brun est la couleur des sociétés qui meurent euh, gangrénées par la dictature. ne pas le oui. sujet. Est-ce qu'il y a d'autres questions On peut dire aussi autres, euh, oui. que quand le rouge devient brun, c'est vraiment mauvais signe. Oui, c'est ça. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres questions euh, Non Non Alors, euh, est-ce que déjà vous voulez reprendre la parole par rapport à ce qu'on dit les autres euh, pour l'instant Ou pas Est-ce que ça vous inspire Je pense à Franck, hein, peut-être ça ça t'inspire des choses. Le jeu sur la couleur, ça te donne envie peut-être de repartir vers la couleur ou, euh, ou Daniela, peut-être par rapport à... Non Alors, moi j'ai ajouté euh, des choses pour vous faire réagir, parce que là c'était d'abord une présentation. Pour voir. Alors, attention, hein, vous n'êtes pas obligé de réagir dans votre spécialité, hein, mais en tant que simplement euh, être humain intervenant euh, dans toute votre diversité, etc. Alors, j'avais rajouté euh, une citation de Edgar euh, Allan Poe, qui est un texte euh, très connu, hein, qui s'appelle Le Masque de la Mort Rouge, hein, euh, et c'est une citation que j'aime bien. Euh, il se trouve que ma fille l'a étudié à l'école il n'y a pas longtemps. Donc, la mort rouge avait pendant longtemps dépeuplé la, la contrée. Jamais peste ne fut si fatale, si horrible, son avatar c'était le sang, la rougeur et la hideur du sang, c'était des douleurs aiguës, un vertige soudain, puis un sointement abondant par les pores et la dissolution de l'être, des taches pourpres sur le corps et spécialement sur le visage de la victime, la mettait au banc de l'humanité et lui fermait tout secours et toute sympathie, l'invasion, le progrès, le résultat de la maladie, tout cela était l'affaire d'une demi-heure ». Donc C'est sur une peste fulgurante hein, ce, ce texte de, de Edgar Allan Poe. Je ne pas choisir Edgar Allan Poe pour rien non plus, hein, l'auteur des histoires extraordinaires est aussi l'un des pères de la science-fiction, d'une certaine façon. Euh, on sait que dans la science-fiction, dans l'imaginaire humain, le rouge est souvent connoté plutôt négativement quand même, globalement le rouge du sang, le rouge du gore, le rouge de la violence, le rouge des interdits, hein, un sens interdit c'est rouge, euh, et toute cette connotation négative semble dominer. Est-ce que, comment vous pourriez réagir à ça, à cette dimension euh, qui semble globalement associer le rouge à quelque chose de dangereux, de destructeur, alors que vous avez plutôt globalement parlé de, de création, que ce soit création artistique ou création d'une nouvelle forme de société ou d'une nouvelle étoile est-ce que vous avez euh, un commentaire sur, euh, voilà, sur le côté négatif, souvent associé à la négativité du rouge Est-ce que ça vous évoque Oui, je vous en prie. Alors je pense que la, la première association qu'on fait au rouge, c'est le sang, parce que c'est quelque chose qui est dans notre corps, et je crois que ça a toujours été comme ça. Et dans beaucoup de populations traditionnelles, je pense par exemple aux populations du sud de l'Ethiopie, qui, euh, qui vivent encore de façon traditionnelle actuellement, le rouge et, et l'ocre par exemple que, que ces populations utilisent tous les jours est toujours associé au sang mais pas forcément d'une façon négative c'est vraiment euh, dans les rites cette, cette vision du sang comme quelque chose de, de, qui renouvelle de quelque chose... Voilà. donc je pense que euh, l'association à tout ce qui est horreur tout ce qui est euh, gore et tout ça ben c'est forcément lié au sang et c'est quelque chose qui existe depuis toujours et parmi vraiment toutes les, toutes les cultures oui une constante culturelle euh, qui serait d'associer le rouge au sang oui on, globalement, c'est vrai qu'on pourrait on pourrait on pourrait voir ça comme une constante culturelle, mais sans forcément que ce soit négatif. On dit toujours aussi le rouge est un sacrifice, mais dans beaucoup de civilisations et de populations, le, le, le sacrifice est fait pour justement refonder le monde, ou en tout cas réouvrir les, les possibilités euh, du monde. Euh, d'autres d'autres remarques Oui, vas-y Florentin. Euh, donc en, en astronomie, on peut aussi euh, associer le rouge à des, des choses euh, négatives. Alors je parle de dans le passé, hein, parce aujourd'hui on ne on on fait plus cette association. Mais un exemple, c'est ce qu'on appelle la lune rouge, euh, qui correspond aux éclipses de lune, euh, tout simplement. Euh, et c'était euh, vu comme un mauvais présage, euh, il, y a, il y a quelques centaines d'années, euh, parce que c'était un phénomène qui était assez rare. Et donc, euh, quand on avait euh, une vision de lune rouge, donc euh, de la lune qui passe dans l'ombre et la pénombre de, de la Terre, euh, c'était souvent associé à, à des mauvais présages. Euh, donc, ces mauvais présages, hein, enfin, les présages étaient euh, associés à d'autres phénomènes cosmiques hein, qui, étaient, euh, enfin, qui, sont, qui sont assez rares, comme par exemple le passage d'une comète, euh, ou, euh, ou d'autres euh, effets comme les novas ou les supernovas. Euh, mais dans, dans tous ces présages différents euh, qui viennent de, des étoiles, euh, on peut euh, associer la lune rouge euh, à ce, ces mauvais présages. Un type de, de présages, oui, c'est vrai aussi. Ouais. Jean-Luc ou Franck des des remarques sur euh, le côté négatif. Tu as dit euh, le rouge et la révolution, mais enfin, c'est vrai que quand même la façon dont Zamiatine voit la révolution est une façon, euh, entre guillemets, euh, positive, la révolution comme, qui permet de refonder, mais pour beaucoup de personnes, euh, globalement, quand même, c'est plutôt le rouge de la destruction, le rouge de la mort, le rouge de la désolation. Euh, la révolution n'est pas toujours vue comme un recommencement. Euh, euh, Il y a bien des auteurs, euh, et, de façon générale, euh, qui oui, alors je n'ai pas suffisamment étudié l'histoire qui n'est pas mon, mon domaine, mais je me demande si l'aspect négatif du, du rouge n'est pas lié en fait à un, à un usage des, des pouvoirs, qui en, en réaction à la revendication euh, par, euh, du rouge par le, le mouvement ouvrier, par le mouvement révolutionnaire à partir du, euh, du 19e siècle, a voulu, ont voulu lutter euh, symboliquement contre, euh, contre ces mouvements euh, révolutionnaires, en faisant du rouge quelque chose de fondamentalement négatif, d'où le, le rouge dans les panneaux d'interdiction, mais euh, je n'ai pas, pas de certitude, euh, simplement comme tu me posais la question, il fallait que je dise quelque oui. chose, je ne prétends pas détenir oui. là-dessus quelque vérité que ce soit, Très bien. ni d'ailleurs où que ce soit. Oui, mais nous ne sommes pas là pour établir des vérités de quoi que ce soit, nous sommes là pour donner des, des regards. Franck, tu veux revenir sur le rouge ou... euh, es Moi, j'étais hein. en train de penser au rouge dans l'histoire de la peinture et j'étais en train de demander dans quel tableau il y a vraiment du rouge alors. présent. Je me rends compte que c'est une couleur qui est assez évitée ouais, alors dans l'histoire peux... de la peinture. On ouais. en voit assez peu, on voit beaucoup d'ocre, de bleu dans la Renaissance italienne, on... jusqu'à des, des, des foncés dans le cubisme récemment, mais des toiles avec une dominante de rouge, à part peut-être les Fauvistes, Matisse, un peu... C'est une couleur on dirait qui a été un peu évitée, euh, peut-être pour les raisons symboliques qu'on a qui ont été évoquées autour de cette table. Alors c'est vrai qu'on l'a on la voit. Alors j'ai trouvé quelques mmh. occurrences mais qui sont euh, assez euh, alors je, je vous montrerai une. Euh, chez, chez Goya. Alors, j'ai pas de tableau de Goya, j'ai un tableau de Jacques-Louis David qui est Bélisère, Bélisère faisant l'aumône. Alors ici, là, le, le rouge, c'est plutôt le rouge de la toge, le rouge de la pourpre, la pourpre romaine, c'est-à-dire un peu le rouge de l'autorité, de l'État. Et ça pourrait rejoindre finalement ce que disait Jean-Luc. Euh, euh, beaucoup plus proche de la vérité que ce qu'il imagine, probablement par grande modestie. L'État utilisant le rouge comme justement symbole d'appropriation de, de ce que peut être la violence légitime, pour moi qui suis juriste, l'appropriation du rouge c'est l'appropriation de la violence légitime, le rouge c'est la violence, c'est le sang, et donc seul l'État ou le pouvoir politique a le droit de verser le sang au nom de l'ordre public et d'où la pourpre des généraux romains par exemple, qui me semble une assez bonne appropriation du, du rouge. On trouve aussi dans d'autres tableaux ici, euh, euh, un, un tableau représentant euh, donc l'un des tout premiers rois, euh, euh, donc le Capétien euh, en, en pourpre également. Et puis j'avais un tableau, alors je suis un peu ennuyé de vous le montrer parce que j'ai oublié l'auteur, je ne sais plus qui est le peintre, peut-être que Léo tu t'en rappelles, c'est le... La cour d'Attila le 1, où là, vraiment, on a un rouge extrêmement dominant. Je n'ai pas retravaillé le tableau, hein, je l'ai trouvé comme ça, euh, je l'ai récupéré comme ça, ce n'est pas un retravail de, de ma part, où là, on a vraiment un rouge dominant. Et, mais par contre, je ne sais plus qui est l'auteur de ce tableau, c'est un auteur du 19e siècle, il faudra que je le, le retrouve, et qui est vraiment la symbolique voilà, du pouvoir d'Attila, du, du tyran, de la, de la violence, euh, etc. Et puis, pour faire le parallèle, je voulais aussi vous montrer, et, et vous réagissez, hein, vous n'hésitez pas, euh, quelques couvertures de, de Pulps, puisqu'après tout on est dans un, dans un festival de, de science-fiction aussi. Et, euh, alors, C'est assez euh, simple, en fait. je pense que Nicolas euh, sera, euh, sera d'accord avec moi, j'espère que je ne dis pas de bêtises et, et Franck me corrigera si c'est le cas. Euh, dans les Pulps américains des années 30, c'était de la euh, quadrichromie. Donc en gros, il y avait du rouge, du jaune, du bleu, et je ne sais plus quelle autre couleur. Donc effectivement, le rouge était assez, assez dominant dans les, dans les peintures, enfin plutôt dans les couvertures de, de l'époque. Peut-être pour, pour qu'on voit, qu voit mieux ressortir les couvertures, je ne sais pas hein, si c'était... Bon, en tout cas, on trouve énormément de, de rouge dans les pubs, j'en ai un autre exemple là. Là, on est plutôt dans euh, le rouge de la destruction, le rouge de la menace. Euh, on est dans les années 30 donc on n'est pas encore tout à fait dans le, le Macartisme et, et la chasse aux sorcières communistes mais on est quand même dans des couvertures qui sont à dominante, à dominante rouge alors j'ai envie de me tourner quand même vers Nicolas je sais que ça, ça, ça va l'embêter parce qu'il est très discret comme tous les grands artistes comme Franck aussi ils ont du mal à parler de leur, de leur travail tu as fait, fait l'affiche la, la, la, du festival donc la contrainte c'était rouge est-ce que ça a posé problème ou pas Est-ce que ça t'a forcé à sortir peut-être de ta zone de confort, ce rouge ouais. euh... J'en parlais à la table ronde du rouge avec Léo avant-hier. Le rouge c'est une couleur que j'utilise souvent, mais pas un rouge pur, C'est je, je le transforme. C'est souvent utilisé dans les crépuscules, parce que je c est, c est... le crépuscule, c'est ce qui représente euh, la plupart de mes peintures. C'est une symbolique, évidemment, que je ne veux pas développer ici. Euh... Et Pardon, c'était quoi la question Est-ce Est que, que en... tu avais travaillé, si tu veux, le rouge Est-ce que Parce que tout à l'heure, Franck disait, voilà, moi je ne travaille plus la couleur, je suis passé par la couleur, je passe au, au noir et blanc. J'y reviendrai peut-être un jour, mais je n'ai pas envie du tout de mettre de la couleur. Est-ce que toi, ce rouge-là, dominant de ton affiche, est-ce que ça avait été une contrainte pour toi Ah oui, non, ou... justement voilà. pas, puisque c'est le, le rouge que je j'utilisais dans le crépuscule, le crépusculaire. Euh, mais qui pour moi, le rouge n'a pas du tout une, cette connotation. Moi, quand je pense au rouge, je ne pense pas du tout au sang. Enfin, c'est n'est vraiment pas ma bah, pensée principale, c'est plutôt un son, déjà. D'accord. Un son, un son plutôt grave, euh, plutôt des basses. D'accord. Et ensuite... Euh, plutôt le, le, la, fin de, la fin de quelque chose, mais pas d'une manière négative. C'est-à-dire, c'est une petite mort et avant quelque chose de nouveau, justement. Donc, c'est pas euh... négatif du tout. Ouais. Donc et pas la, pas la violence non plus, ça m'évoque pas la violence. d'accord plutôt okay. quelque chose d'apaisant. Le rouge apaisant Oui, mais dans le crépusculaire. D'accord. Donc, en fait, ce serait euh, pour toi le rouge de la fin de quelque chose, alors plutôt la, ouais. la... La fin des étoiles, les naines rouges, l'apaisement, un refroidissement aussi, alors, d'une certaine façon. Voilà, l'apaisement, oui, refroidissement, apaisement. D'accord, euh... okay. Mais toujours dans la rouge transformée, hein. c'est pas un rouge... Oui, oui d'accord, ouais. j'entends bien. Ok, voilà. merci aussi. Alors, euh, est-ce que, je me retourne vers vous de nouveau, est-ce que vous avez des, des remarques aux scientifiques, à l'artiste, aux philosophes, à la préhistorienne, qui est aussi scientifique d'ailleurs Précisons-le. Est-ce euh, euh, que vous avez des, des remarques ou des questions euh, Le titre de cette table ronde, hein, je le rappelle, c'était « Rouge ». On n'a pas, pas encore fait le tour de tout, hein, mais j'aimerais bien que le public réagisse aussi. « Rouge, création et destruction ». C'est une formulation de table ronde qui vient d'un certain Anthony aussi. Et ce « et » m'a beaucoup intéressé, en fait, quand j'ai préparé la table ronde, hein, en pensant à vous quatre, ça m'a intéressé parce que je me suis dit, est-ce que c'est toujours création et destruction, ou est-ce que ça peut être une alternative Et j'ai l'impression qu'on est plutôt sur quelque chose qui est toujours le « et » en fait, hein, c'est-à-dire, on est dans quelque chose qui est de la création artistique, mais aussi la destruction de, de matières premières, d'une certaine façon, pour permettre de donner naissance aux au pigments, ce que Daniela dira dans sa, table, dans sa conférence, je pense, cet après-midi. Euh, destruction et création par rapport à la, à la révolution, je pense que c'est assez clair D'abord destruction, puis création ensuite, et pour Florentin c'est évident, c'est autant de la création d'étoiles, tu l'as dit, et puis souvent euh, la destruction de quelque chose. Franck, il a complètement détruit la couleur en refusant de l'utiliser, donc c'est une façon aussi de... de voilà. Est-ce que vous avez d'autres rapports à, à ce rouge qui ne seraient pas, pas évoqués ici Des rapports symboliques peut-être qu'on n'a pas évoqués on est loin d'avoir fait le tour de tous les rapports symboliques qu'on a au rouge. Oui, Anthony. On a encore du temps. Donc, euh, moi, moi j'ai deux exemples qui me, qui me viennent à, à l'esprit. Il y a les volcans, par exemple. Donc, quand ils rentrent en éruption, on a les laves rouges. Euh, donc, en général, c'est assez symbolique du, de la destruction. Mais, en général, ce qui suit, c'est... Euh, euh, la vie qui va redémarrer et qui va redémarrer de plus belle, en général. Donc euh, les volcans abritent souvent une grande faune et une grande flore quand, bon, quand, quand ils ne se détruisent pas avant. Euh, et il y a aussi justement, quand on revient le, au, au rapport avec la nature, euh, je pensais tout à l'heure tout ce qui est euh, les baies, les baies rouges qui peuvent être à la fois euh, toxiques, mais qui peuvent être aussi, comme les fraises, euh, très savoureuses. Donc, euh, je ne sais pas dans quelle, euh, euh, dans quelle mesure ça rentre dans création et destruction, mais euh, du coup, quand on voit une baie rouge dans la nature, on ne sait jamais trop quoi en faire. <rire> Donc euh, je peux poser la question aux, aux intervenants, que, par exemple en préhistoire, comment les, les, les hommes se sont confrontés euh, à ces baies, comment ils ont réussi à... Je pense qu'il y a dû avoir des tests mortels, mais... <rire> bah, par rapport aux baies sait pas grand chose parce que c'est des choses qui se conservent pas forcément en contexte archéologique, on a retrouvé des, euh, des euh, seeds j'ai pas le mot en français là, des, ouais. des graines, oui euh, donc probablement ils consommaient euh, ce genre de choses là et ils avaient sans doute une, une grande connaissance en fait des fruits et, et, et, euh, et des choses que l'on retrouve dans la nature, mais peut-être aussi ça vient à cette idée du danger aussi par rapport au rouge peut-être aussi hein, en mangeant une baie quelqu'un est mort à un certain moment, donc euh, ça vient peut-être de là aussi, cette idée du, de l'horreur du rouge, du ouais. sang. Mais après, c'est vrai que quand même culturellement, euh, enfin peut-être pas de façon très euh, anthropologique au sens global, mais globalement, c'est vrai que le rouge est quand même toujours associé à une espèce d'avertissement, de, de menace ou de danger. Euh. Alors est-ce que tu as des contre-exemples Je te vois faire nom de la tête. Vas-y. Vas-y, vas-y. Donne-moi un exemple de rouge. Euh... Le micro. Ah oui, oui. C'est ce que j'étais en train d'avancer, c'est-à-dire... Sur le plan anthropologique, c'est pas général. Il y a, a d'autres civilisations. Le bah, rouge si est... on regarde en Russie ou en Chine, le rouge est vu comme très positif, plus positif qu'en Occident. Qu en Occident, c'est vrai que c'est très ambivalent comme couleur. Mm -hmm. Là, je fais un petit résumé de notre table ronde sur les symboles et les pigments. Mm -hmm. Mais euh, en russe, par exemple, Krasny qui veut dire rouge, ça veut aussi dire beau, puissant. Mm -hmm. En Chine, le rouge, bah, c'est la couleur préférée, alors qu'en Occident, c'est plutôt le bleu. Mm -hmm. Et il y a tout ce côté négatif. Il peut y avoir des aspects négatifs, mais les aspects positifs l'emportent très largement. Ouais. Alors J'avais aussi, euh, reste parmi nous, parce que finalement, on, on étend la table ronde, la planète rouge, et puis le dieu Mars, qui est quand même toujours associé aussi euh, en Occident à la, à la couleur rouge, Arès, euh, comment, euh, comment cette planète rouge euh, a marqué l'histoire de l'humanité aussi euh, par sa couleur etc alors dans la science-fiction euh, on le sait, hein, pendant très longtemps Mars a été la menace hein, Mars Attacks de Tim Burton qui renvoyait à, à tout le côté un petit peu paranoïaque hein, de la science-fiction des, euh, des années 40 euh, des années 50 de la, de la première science-fiction américaine mais c'est vrai que ce symbole de Ares l'association entre le rouge et la guerre alors certes c'est très occidental. Là, c'est le sang, voilà, c'est le sang versé. On trouve ça dans d'autres civilisations. Où... En, en chinois, Mars, c'est Hoxing, l'étoile du feu. En russe, je ne sais pas. Donc, ouais. Mais euh, oui, c'est euh, l'étoile rouge par excellence, c'est sûr. Ou c'est la planète, avant qu'on ait les notions de planète, d'étoile, c'était un petit peu confondu, tout ça. Peut-être euh, que tu en sais un peu plus là-dessus. Est-ce que Mars, est-ce que quand tu étais petit... Euh... Le rouge de Mars a déterminé ta, ta vocation d'astronome Alors, euh, une chose est certaine, c'est que Mars, on ne peut pas la rater quand, euh, quand elle est visible dans, dans le ciel, puisqu'elle est vraiment euh, rouge. Euh, et elle se distingue de toutes les autres étoiles et euh, les autres planètes par sa couleur. Ça, c'est assez clair. Euh, et donc, euh, à l'époque où, euh, où on a donné des noms aux planètes, euh, donc ce sont les Grecs hein, qui, ont, qui ont nommé ces astres errants, euh, c'est pour ça que ça s'appelle des planètes, euh, ils ont associé euh, à ces astres euh, des noms de dieux. Euh, et dans la mythologie grecque, Ares est associé à la couleur rouge. Et donc c'était naturel de nommer cette planète euh, Mars. D'accord, l'association la, entre Ares et le rouge était euh, antérieure, donc tu penses, par rapport à la... Euh, oui, oui, oui, tout à fait. Euh, alors, la couleur de Mars, elle vient d'un phénomène assez intéressant, c'est l'oxydation du fer. Euh, donc, la croûte de Mars est, est composée d'oxyde de, de, de fer, euh, contrairement à, à la croûte de la Terre, qui, elle, est plutôt composée de, de silice. Euh, donc, le, sur Mars, il y a aussi beaucoup de, de silice, mais il y a cette présence de fer qui donne cette coloration euh, rouge. Euh, donc ça c'est plus la partie euh, astronomique. Et donc euh, les oxydes de fer euh, absorbent euh, le bleu et reflètent le rouge, c'est pour ça que la planète euh, apparaît principalement rouge. D'accord. Et tu disais tout à l'heure que l'hydrogène était le premier élément de l'univers, si j'ai bien suivi ce que tu disais, euh, l'hydrogène est rouge Enfin. Ou tu disais simplement, parce que voilà... Je... Alors, l'hydrogène, c'est un gaz, donc c'est transparent. Oui, voilà, c'est transparent, mais... Euh, mais... il va euh, absorber euh, dans certaines couleurs euh, et aussi réémettre euh, de la lumière dans certaines couleurs, dans certaines conditions. Euh, donc, par exemple, quand euh, un nuage d'hydrogène est éclairé par une étoile euh, chaude, donc bleue, euh, il, va avoir tendance, <coughs> pardon, il va avoir tendance à émettre de la lumière dans le rouge. Donc c'est pour ça qu'on peut voir des nuages euh, interstellaires apparaître rouges. C'est parce qu'ils sont éclairés par des étoiles. D'accord, d'accord. Oui, voilà, il n'y a, a pas de couleur de l'hydrogène en particulier, euh, parce que j'avais cru comprendre ça tout à l'heure, mais effectivement, ça dépend de la lumière qui, est, qui traverse la masse, la masse d'hydrogène, de la nature de la lumière. Oui, en quelque sorte, oui. D'accord. Il est gentil, il ne dit pas que je suis en train de dire des d'énormes conneries. Il, il est vraiment assez, Les scientifiques sont très gentils. Les gens adorables. Les philosophes, ça dépend. Certains sont super, d'autres un peu moins. Mais bah, c'est passons. Euh, Est-ce que vous avez d'autres remarques Non Non Alors, j'ai encore... Euh, on va... ah, Peut-être euh, une remarque plaît. sur Mars. Euh, aujourd'hui, sur Mars, il y, a une, il y a une sonde spatiale qui a, été, euh, qui a atterri dessus et euh, oui. qui, qui est en train de mesurer les, les tremblements de, de Mars. Euh, donc ça, c'est quelque chose de, de très intéressant, puisque c'est l'actualité euh, aujourd'hui. Euh, alors il n'y a pas de, de lien avec la, la couleur rouge à proprement parler mais par contre ça va permettre de connaître ce qui se passe en dessous de la surface de Mars et donc c'est ça qui est, qui est très intéressant et donc euh, comprendre un petit peu la composition de la planète Oui j'avais un, un des étudiants de l'Observatoire Côte d'Azur, Adrien qui a travaillé avec nous, euh, qui, a fait, qui a participé à ma thèse en 180 secondes et qui nous a parlé de la mission Insight et de son rôle, euh, de son rôle dans, dans cette mission effectivement et il y a une conférence dessus hier aussi, ici. mais c'était par euh, la conférence par euh... Clément, Perrin. Clément Perrin, voilà c'est ça, ok. Bon moi j'aime bien cette table ronde en fait, parce que vous êtes très différents les uns des autres, et j'essaye de vous faire converger, mais pas de le faire artificiellement, c'est-à-dire pas de vous, de vous provoquer une convergence qui serait pas, qui serait pas naturelle, mais je trouve que c'est assez vraiment beau d'avoir euh, voilà, des regards très différents finalement sur, euh, sur le rapport que vous pouvez avoir au rouge, après c'est une symbolique qui est évidemment euh, tellement vaste que c'est dur à, à, à, leur, euh, à synthétiser. Euh, je voudrais quand même vous montrer aussi, euh, bon évidemment ça c'est un peu la, je ne vais pas le montrer longtemps, ce n'est pas très intéressant, c'est un peu la tarte à la crème de, du rouge destructeur. Mais un rouge que j'aime bien aussi dans l'art, peut-être pour faire réagir Franck aussi, c'est Vasarelli. Alors Vazarelli, euh, c'est bon, un artiste moi j'aime bien parce que j'ai vécu à Aix, donc je suis allé souvent à la fondation Vasarelli là-bas. Euh, c'est pas tellement pour la couleur hein, que je vous montre, c'est pour la, le côté géométrique. On a toujours tendance à séparer l'art et la science, en fait, alors que c'est peut-être deux facettes d'une même façon de voir le monde. Euh, la géométrisation de l'espace n'est pas forcément euh, une recherche simplement de vérité, mais ça peut être aussi une création artistique. Est-ce que toi, dans ton travail, euh, tu comment tu comment tu vois le, le rapport entre euh, euh, la géométrie, la création, est-ce est que tu te poses euh, ce genre de questions ou pas du tout en tant qu'artiste euh, bah, Des notions de composition, de géométrie, oui, mais elles sont sous-jacentes. Après, dans, dans, là, pour euh, Vazarelli, il y a eu tout ce mouvement, euh, l'op-art, le cinétisme, le individualisme ciné c'était les années 40, 50, il euh, y a tout un mouvement artistique lié à la science, qui était assez relié à la science, euh, avec l'architecture pragmatique, un peu aussi, après plus loin, le Corbusier, tout ça. C'est pas vraiment une époque qui me passionne, en mm. fait, dans l'histoire de l'art. J'apprécie, mais. Ça, c'est un peu froid, un peu. Je sais pas. C'est pas une, une de tes sources d'inspiration euh, Si tu devais te donner une de tes sources d'inspiration principales, tu dirais quoi Et sans forcément penser au rouge, hein, oublions un peu la, la, la contrainte initiale. Hein. Est-ce que tu as, as un artiste particulièrement qui, a, qui a déclenché euh... Euh, Moi j'aime bien un artiste qui n'est pas très connu qui s'appelle Louis Souter, qui a passé la plupart de, la, la plupart, une bonne partie de sa vie dans un asile pour vieillards séniles, qui avait un travail avec l'encre de Chine qui était très fort. Euh, euh, j'aime bien les travaux comme ça un peu, un peu, qui sortent un peu du cadre. J'aime bien Soutine, j'aime bien les artistes un peu plus.. Euh, euh, psychologiquement dérangé peut-être que euh, des artistes euh, qui ont quelque chose de très carré à dire comme c'est le cas de Bazarelli j'aime beaucoup son travail mais voilà je, ça me laisse un peu de marbre quoi. et à propos d'artistes carrés tu vas faire une exposition avec Ben euh, oui, voilà. ce que j'ai entendu c'est quand oui, ça la euh, semaine prochaine la semaine prochaine vendredi il y a le vernissage à, euh, au 109 pas très loin une grosse, expo une grosse exposition de Ben qui invite des artistes donc c'est une exposition énorme oui j'aime bien voilà faut, y, un peu... Alors, on peut ne pas aimer, mais il y a une espèce de... de, de... C'est assez délirant, quoi, son mmh. travail. Il y a un côté provocateur aussi. Euh... Il y a un côté provocateur, mmh. il y a un côté... Euh... C'est pas une source d'inspiration pour moi, Ben. Hein. J'aime bien son mmh. travail, c'est mais c'est pas... C'est le personnage aussi qui est intéressant. Et puis, cette, cette notion d'art d'attitude, aussi, qui débordait un peu du cadre, ça, je trouvais ça intéressant, le fait de faire des actions dans la rue, d'être un peu... de sortir un peu... Euh... Sortir un peu des musées, même si bon après ils sont un peu, ils sont un peu rattrapés, comme le street art. Mais, euh, mais c'est intéressant, oui, ça va être une belle expo, il faut venir. D'accord, on, on essaiera d'être là. C'est quand, on précise Le vernissage c'est vendredi, vendredi à 18h au 109, euh, de côté de la station. L'exposition dure jusqu'en octobre, mais il y a un programme assez chargé de danse contemporaine, de, de théâtre, de musique. Il va y avoir des concerts, il va y avoir le, Nux le Nux vomica, il va y avoir pas mal de choses. D'accord. Okay. Alors, on s'achemine. Est-ce que vous avez des remarques ou... Vous n'avez pas trop remarques hein, euh, aujourd'hui hein? Oui demandé à comment on Mars Ah, oui. La planète de feu aussi, d'accord. Ouais, okay. Mais avec, euh, voilà, pas une connotation forcément négative, on est bien d'accord. C'est le feu, c'est pas forcément négatif. Euh, euh, comment dire euh... Ce n'est pas associé à des choses forcément euh, tristes ou euh, violentes. Ou, euh... Voilà. Le feu. D'accord. La couleur purement. Ok. Alors, pour s'acheminer vers la fin, j'aimerais vous faire parler aussi de, de, de vos projets... Euh, donc voilà, parce qu'on va baisser le rideau, puis c'est euh, la table ronde de la matinée qui va, qui va finir. Ça c'est le rouge de l'art, hein, pour moi, le rouge de l'opéra aussi, hein, de l'opéra Garnier en, en l'occurrence. Euh, donc Daniela, euh, sans forcément parler de rouge, plutôt de ton parcours, euh, qu'est-ce qui t'attend Quels sont les, les prochains défis Immédiatement une table ronde euh, tout à l'heure, euh, sur l'ocre, si j'ai bien oui, compris. Oui, il y aura une table ronde où je parlerai un peu plus de l'utilisation du rouge pendant la préhistoire. Et puis euh, à plus longue durée, ben moi je travaille sur le rouge concrètement, donc je vais continuer à travailler sur le rouge et sur l'utilisation du rouge depuis le paléolithique inférieur jusqu'au paléolithique supérieur pour comprendre en fait comment cette utilisation s'est développée, comment, euh, comment ça joue aussi sur la cognition de l'homme et, euh, et voilà. Est-ce que euh, le titre de ta thèse, tu peux nous le donner On sait que les titres de thèse, en général, c'est un sortage. Jamais, ouais. C'est Caractérisation physico-chimique et analyse technologique des pigments Middle Stone Age de la grotte du Porc épique. Alors, c'est une grotte, en fait, euh, en Éthiopie, qui date de 40 000 ans. Et euh, c'est un des sites où on a retrouvé le plus de colorants euh, pour un site paléolithique. On a retrouvé 40 kg d'ocre, c'est-à-dire plus, euh, plus de 4 000 pardon, fragments d'ocre dont presque la moitié était modifiée, et on ne sait pas en fait à quoi ça a, été, à quoi ça a servi, à des, à des utilisations fonctionnelles, symboliques, on ne sait pas trop. En tout cas, c'est un site assez impressionnant, où il y avait vraiment, on pourrait dire, un workshop euh, de pigments, dans ce site, il y a 40 000 ans. Un workshop, c'est intéressant, un workshop de pigments. Euh, ouais. C'est une belle, belle expression, quand ça, on sait ouais. que les workshops, aujourd'hui, sont plutôt des réunions de, de scientifiques qui réfléchissent. Ouais. Et euh, est-ce que tu prévois de faire, parce que... Euh, les thèses en général sont illisibles pour les non-spécialistes, euh, la plupart du temps en tout cas. Est-ce que tu prévois de faire un ouvrage euh, grand public euh, ou peut-être euh, une conférence après ta thèse ah. euh, sur, sur ton travail Ta thèse est finie, heureusement. Ta thèse est finie, ouais, d'accord, d'accord. mais euh, c'est une thèse sur articles, donc c'est des articles qui sont en ligne, qui sont consultables. Donc euh, bon, c'est des articles un peu lourds, parce que bien sûr, ça fait partie d'une thèse. Mais, euh, mais voilà, pour l'instant, je n'ai pas d'ouvrage grand public de prévu. Bon, Est-ce que tu participes juste aux, à des revues aussi, des revues de vulgarisation euh, Pas vraiment. Bon, L'utilisation de la couleur et l'art en général, c'est un sujet qui est assez populaire, disons, parmi les médias. Moi, personnellement, je n'ai jamais fait d'article ni rien dans des revues grand public, mais j'ai été euh, appelée souvent pour, pour des consultations, etc. Donc il y a beaucoup de littérature là-dessus euh, pour le grand public. D'accord. Ok, merci beaucoup. Euh, Jean-Luc, euh, puisqu'on a parlé avec Franck de, de ses projets euh, dans l'immédiat, qu'est-ce qu que tu qu'est qu'est-ce qui t'attend euh, dans ton parcours de, de philosophe euh, Alors pas forcément lié à la couleur rouge, mais peut-être lié à la révolution. Est-ce que tu nous promets, par exemple, une révolution à... <rire> Euh, je suis incapable de le dire, non, ce qui m'attend, enfin, ce que j'attends avec impatience, c'est la retraite qui me permettra de quitter une université moribonde et en fait déjà morte, <rire> okay. à moins que peut-être justement une révolution permettent de refonder euh, une université euh, nouvelle et euh, une société euh, nouvelle. Mais malheureusement, les révolutions qui semblent venir actuellement, euh, ce sont plutôt des révolutions de type révolution nationale qui nous enfoncent encore plus dans, euh, dans la mort et pas du tout vers, euh, vers une connaissance. Mais comme le disait le président Mao Tse-tung, « Une étincelle de feu peut embraser la prairie » Et, euh, et d'échec en échec vers la victoire, donc on ne sait jamais peut-être que la révolution que j'attends de mes voeux viendra d'ici demain, qui sait, et que du coup je, je dirais « Ah oui, je vais m'accrocher à l'université, je ne veux plus la, la quitter, maintenant qu'en tant qu'universitaire nous sommes à nouveau véritablement autonomes et pas avec la pseudo-autonomie actuelle qui en fait nous fait dépendre complètement du, euh, du marché ». Et, et tout ça ne te donne pas envie d'écrire un, un ouvrage sur, euh, sur la notion d'université, de révolution Tu n'étais pas en tête oh, Avec ta retraite venue, hein, j'entends bien. Quand oui, tu y a des, temps. Il y a des gens qui, qui, en, ont, euh, qui en ont déjà euh, écrit, je n'ai mmh. pas les, les titres en tête, donc je ne peux pas vous donner mmh. les, les références, mais euh, non, je ne vois pas... Je, il y en a de très bons, je ne vois pas l'intérêt d'ajouter quelque chose que j'écrirais qui n'aurait rien d'original à ce que d'autres ont, ont déjà fait. Ok, voilà, Jean-Luc, c'est la franchise incarnée. Euh, c'est une des qualités, une des qualités nombreuses que j'apprécie, en particulier chez lui. C'est qu'il dit exactement toujours ce qu'il pense et il ne s'embarrasse pas de langue de bois, il la consume. Voilà. Et ça c'est toujours très bien et très agréable. Et Florentin, alors, euh, quel projet, qu'est-ce qui t'attend dans l'immédiat, lié au rouge ou pas, euh, -ce que, projet de recherche euh, euh alors euh, aujourd'hui, je, on, on, je suis donc avec, euh, avec une équipe euh, en train de terminer l'installation euh, dans le, le sud de l'Amérique du Sud, euh, un instrument infrarouge. Euh, et donc euh, on commence à l'exploiter et à observer des étoiles avec, avec cet instrument. C'est un instrument qui s'appelle Matisse, euh, en l'honneur d'Henri de, de, Matisse. Euh, et, et donc ça c'est un travail qui va m'occuper pendant, pendant encore quelques années euh, l'observation des étoiles dans l'infrarouge très bien, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de l'infrarouge tu en as parlé un petit peu au début mais merci beaucoup en tout cas Florentin euh... oui alors Florentin effectivement euh, on le dit pour le public là parce que l'enregistrement, le temps qu'ils soient en ligne euh... donc conférence cet après-midi de Florentin à quelle heure euh, à 4h à 16h. Oui. 16 euh, et voilà. il et y a aussi la conférence de Daniela à 14h. Voilà, euh, deux des intervenants euh, font une conférence cet après-midi. Euh, merci à vous. C'était pas facile, hein, cette histoire de rouge euh, avec vos quatre regards, mais moi j'ai beaucoup aimé. Merci au public euh, aussi, euh, qui nous a soutenus dans, ce, dans cette tentative. Voilà. Et puis, bah, merci aux organisateurs de Nice Fiction et surtout à vous d'avoir participé. Voilà, merci beaucoup.